Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui, suite à plusieurs demandes, on va s'intéresser à la création d'un menu d'options, euh, d'options notamment graphiques, c'est souvent la question qui m'est posée pour changer la résolution du jeu et pendant que continuer, on va s'occuper un petit peu du volume. Alors on va faire quelque chose de très basique et pour ce faire, vous pouvez voir que j'ai ouvert dans Unity une scène ici avec une musique de fond et un personnage style FPS qui peut se balader dans la scène mais ici ça nous servira uniquement de support. Donc là n'est pas trop la question. Alors, dans le jeu, comment on va opérer ben, On va déjà créer un canvas. Donc, on va créer un nuit euh, canvas voilà, euh, et on va modifier évidemment le canvas color, ici on va le passer en scale with screen size de manière à ce que le canvas et les contrôles se redimensionnent en fonction de la dimension de l'écran, donc vous pouvez voir que je suis en full aspect, on va d'ailleurs passer en 16 9 on va euh, plutôt euh, créer un jeu, ici on va, on va gérer les résolutions et on va en gérer que deux euh, en aspect ratio 16 9 16.9, et je vais passer de la plus petite résolution à la plus euh, grosse que supporte mon, mon, mon écran, de cette manière on va vraiment voir la différence et le changement de résolution donc après, au niveau graphique, et bah ici, moi, je vais choisir d'utiliser un panel. On va faire quelque chose de simple. Évidemment, les choses peuvent largement être embellies euh, au niveau graphique. Donc on va passer ici euh, en 2D. On peut voir ma scène qui est derrière, mais ça, c'est pas important. Et j'ai ici euh, mon canvas, avec mon panel, pardon. Donc le panel, bah, vous faites comme vous voulez. Moi, ici, je vais choisir de l'ancrer au centre hein, de l'écran et je vais le redimensionner euh, un petit peu, voilà, de manière à, à avoir quelque chose... Euh, qui ne prend pas toute la surface de l'écran voilà, on va faire ça comme ça et on va modifier un petit peu ici euh, la transparence au niveau de l'alpha voilà, on va la, la forcer un petit peu on va laisser la couleur d'origine qui est grise, peu importe c'est pas très gênant pour nous donc, euh, maintenant que j'ai ce panel bah bien évidemment, euh, je vais tout simplement ici, ajouter euh, un UI texte et je vais l'appeler ici euh, TXT option par exemple, ça servira uniquement d'indication pardon, euh, et on va changer la police, vous pouvez voir que j'ai récupéré une police sur le site d'Affont on va l'utiliser, ce qui va embellir un petit peu les choses, donc ici on va appeler ça option on va euh, le centrer dans le contrôle, on va passer en overflow euh, ici pour pouvoir sortir un petit peu, voilà, et on va créer ici le menu d'options qu'on va d'ailleurs en créer en haut de notre panel, c'est parfait et bien évidemment on va modifier un petit peu sa place on va le mettre ici donc euh, là j'ai la première partie euh, des choses. Donc on va évidemment créer un script de manière à ce que quand je lance le jeu, en fait je n'ai pas euh, ce panel comme là vous pouvez le voir. Si je fais ça, voilà, que je lance mon jeu, j'ai directement le jeu qui joue. Donc je ne vais pas gérer le, le, le, le, le souci de stopper les contrôles, hein, vous doutez bien que c'est autre chose. Mais en fait je voudrais euh, qu'il apparaisse uniquement quand j'appuie sur la touche Escape. Donc pour ça on va créer tout de suite un script C Sharp qu'on va appeler bah, Option aussi. Donc ça, ce sera assez simple à retenir et on va l'affecter au canvas. Tout va se passer là-dessus. Donc, on va éditer ce script ensemble et on va voir comment on peut faire pour tout simplement pouvoir maintenant utiliser la touche Escape. Donc ça, c'est assez simple. Hein. Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais on va déjà créer euh, une variable... Enfin, même deux. Une variable publique qui va être de type GameObject pour gérer le panel. Euh, et on va d'ailleurs l'appeler panel. Et ensuite, on va créer euh, une variable privée euh, qui va de, de type boolean et qui va s'appeler visible et qui va par défaut être égale euh, à false. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais utiliser l'update tout simplement pour détecter ma touche. Donc je vais faire ici if input.getkeyDown. « key down », voilà, et on va aller chercher le keycode de la touche correspondante qui va être tout simplement ici « escape », voilà. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais prendre ma variable « visible » et euh, je vais l'inverser, donc je vais dire que « visible » est égal à « note visible ». Ce qui va me permettre en fait tout simplement d'inverser la valeur euh, de la variable visible. Ensuite qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais prendre mon objet ici panel et je vais lui faire un set active et je vais lui passer visible tout simplement. Donc voilà, jusque là il n'y a rien de compliqué. Si on retourne dans Unity, on regarde ici au niveau du script, ça a bien compilé. Je glisse le panel dans le champ public qui est réservé à cet effet. Bien évidemment maintenant je vais devoir euh, désactiver le panel au démarrage du jeu. Donc si je lance mon jeu... Vous savez que je peux jouer. Si j'appuie sur la touche Escape, j'ai bien le menu option qui apparaît. Si je rappuie dessus, elle disparaît. Donc vous voyez que c'est un système assez simple. Donc voilà pour ce qui est ça. Maintenant, on va le réactiver de manière à pouvoir tester les choses ici. Alors, euh, donc on va s'occuper de la question qui, qui revient fréquemment, qui est la résolution. Donc pour ça, je vais utiliser le, de nouveau mon panel. Et à l'intérieur, je vais lui mettre euh, un euh, drop down contrôle drop-down. Donc on peut voir qu'on a option A, option B. Tout ça, si je le lance, évidemment, c'est assez classique. Voilà, on a option A, B, C qu'on va s'empresser de modifier. Donc si on va au niveau du contrôle drop-down et qu'ici on regarde au niveau des options, on a bien les options. Donc là, moi ce que je vais faire, je vais y mettre des résolutions. Donc par exemple, je vais passer de la plus petite, comme je vous ai dit. Donc la première, ce sera 640 euh, par... 360 et euh, au niveau de la deuxième je vais en mettre que deux hein, parce que vous doutez bien que le principe sera assez facile je vais mettre la plus haute 1920 par 1080 voilà 1080 c'est mieux donc, euh, maintenant que ça c'est fait, évidemment je vais prendre la dernière option et je vais la supprimer. Donc maintenant dans ma liste, si je lance la scène de jeu, j'ai bien évidemment mes deux résolutions, mais rien ne se passe parce que je n'ai rien géré. D'autant plus qu'on va ici créer de nouveau un UI texte euh, qu'on va nommer TXT résolution, voilà. Voilà. Pour que ce soit un peu plus compréhensible alors je m'attache pas trop ici euh, à la présentation vous l'aurez vous l'aurez compris en hein, résolution on va euh, tout simplement ici déplacer euh, ce contre lui alors, on va se mettre ici voilà et on va le déplacer de manière à ce que c'est soit à peu près centré sur la même ligne ou alors on va le mettre comme ça avec un peu d'écart peu importe et je vais prendre ici le l'intégralité et je vais alors je vais pas modifier non pas l'intégralité l'option était bien placée on va prendre que ces deux là et on va les mettre un peu plus au centre voilà et on pourrait modifier leur taille leur aspect tout ça ici vous aurez bien compris que l'idée est pas de faire forcément quelque chose de beau dans ce tutoriel donc euh, comme j'ai une police je vais en profiter euh, pour l'utiliser et je vais la mettre au niveau du txt option non c'est pas celui là ça va être le txt résolution que j'ai d'ailleurs mis dans le drop down ce qui n'a aucun intérêt voilà et lui je vais le passer avec la nouvelle police ce qui me permettra d'avoir ça à l'écran ce qui est pas plutôt pas mal alors maintenant comment changer cette résolution bah, vous allez voir qu'au niveau du script ça va pas être bien compliqué donc on enregistre et on retourne dans notre script alors je vais avoir besoin de variables ici évidemment j'utilise un contrôle drop down donc je vais créer une variable publique qui va être de type drop pardon down et je vais l'appeler euh, des resolution pour drop down resolution. Vous l'aurez compris. Ça, c'est assez euh, classique. Euh, ensuite, on aura besoin.. Euh, bah non on va avoir besoin que de ça je pense on verra bien au fur et à mesure donc maintenant ce que je vais faire je vais utiliser euh, tout simplement euh, une méthode publique qui va me permettre de changer cette résolution alors ici j'en ai que deux ça va être simple mais euh, vous il faudra gérer peut-être plusieurs résolutions et en tout cas je vous encouragerai à aller voir justement euh, les lapis screen et nous on va utiliser set resolution pour, euh, pour choisir cette résolution euh, et euh, bah il y a d'autres possibilités comme get current GetCurrentResolution, etc. Ou tout ce qui est supporté par le moniteur qui exécute votre jeu. Donc on va créer une méthode publique qui va s'appeler... Euh, bah on va l'appeler SetResolution, par exemple. Alors j'espère que ça ne va pas râler. Mais on verra bien. Alors pardon, hop ça a l'air de passer parce que ouais, c'est screen set resolution, ça pose pas de conflit. Donc on va laisser comme ça, c'est parfait. Donc je vais faire un petit switch hein, pour récupérer la valeur de mon contrôle dropdown Donc je vais aller chercher des euh, resolutions qui est mon contrôle et Je vais faire un switch sur la valeur. Donc comme c'est un système euh, indexé, si je prends le premier élément, le premier item, je vais avoir comme retour 0 et le deuxième, je vais avoir 1. Donc c'est assez logique, c'est comme le principe du tableau. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement euh, tester cette résolution. Donc il y aura deux cas dans, dans mon cas. Donc on utilise. Case, case où l'index revient qui est 0, bah, qu'est-ce que je fais Je vais aller chercher screen, point, et je vais faire un set resolution. Ce set resolution demande des paramètres. Vous pouvez voir, with 8 et euh, un boolean qui va être full screen. Donc là, euh, je vais passer la première résolution qui était 640 sur 360 et au niveau de la dernière euh, de la der argument, évidemment, je veux que ce soit en, en full screen. D'ailleurs, c'est une question qui est euh, venue justement parce que Unity, maintenant, depuis les versions 2019, ne permet plus de choisir la résolution automatiquement au niveau du jeu. Donc euh, là, automatiquement, ça part en, en full screen si vous changez rien. Donc on va laisser ça comme ça et on va euh, considérer qu'on est en full screen. Donc on fait un break. Ensuite, on, on, on gère le deuxième cas. Donc le cas, bah, ça va être case 1. Et à ce moment-là, je vais passer sur la résolution la plus forte. Alors, comme le code est le même, on va copier-coller. Et ici, on va simplement changer les valeurs qui va être 1920, la plus haute résolution supportée par mon moniteur ici. Et toujours en full screen. Donc ça, c'est parfait. Ça nous permettra de changer ça. Alors, <coughs> maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher cette méthode publique dans Unity. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici au niveau de, déjà du panel et on va... Euh, euh, pas du, du canvas, pardon. Et on va glisser ici la variable publique, mon drop-down, pour pouvoir agir dessus. Ensuite au niveau du drop-down, on va descendre et on va aller ici en value change. Donc on va faire un petit plus et là on va aller chercher notre script option. Donc il se trouve sur l'objet canvas, je le glisse ici et là maintenant j'ai bien accès à mon script option et ma méthode publique que je vais retrouver qui s'appelle setResolution. Voilà, donc maintenant ça fonctionnera en théorie. Je vais pouvoir changer de résolution. Alors on va enregistrer et on va tester ça tout de suite. Et là vous allez voir que on va avoir une petite surprise. Regardez, je change et on ne voit strictement rien. C'est tout à fait logique. Je suis dans l'éditeur d'Unity, je ne vais pas pouvoir tester ça comme ça. Je vais être obligé de faire une compilation pour voir si ça se comporte correctement. Donc je vais faire ici un field euh, build and run voilà et je vais faire une compilation du jeu alors ça devrait être assez rapide et il devrait se lancer en plein écran et là on va pouvoir observer si ce menu fonctionne alors là évidemment dans ce tuto je ne gère pas euh, le fait de garder en mémoire tout ça la résolution ou le volume tout ça mais vous, vous doutez bien que avec les Player pref, tout simplement ce serait faisable très facilement donc là par défaut j'ai la résolution euh, de, de mon écran donc là je ne suis pas en 640 par 360 parce que je dois d'abord appeler cette euh, rappelez-vous euh, je dois cliquer en fait quand la la value du drop-down change là évidemment. Maintenant, je suis en 1920 par 1080, ce qui était la résolution de départ. Par contre, maintenant, si je choisis 640 par 360, vous pouvez voir que bah, on voit une sacrée différence. C'est à dire qu'ici, on voit bien que je suis en résolution 640 par 360 parce que bah, vous pouvez voir que c'est gris, c'est moche, euh, c'est flou. Euh, les détails sont pas là. Et si je change et que je passe en 1920 par 1080, on peut voir que tout change, ça devient beaucoup plus net. C'est aussi pour ça que j'ai géré que ces deux résolutions là pour que vous voyez bien qu'il y a une énorme différence entre les deux. Donc, voilà, voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez voir que c'est relativement simple à gérer. Alors maintenant qu'on y est, ce serait dommage de ne pas gérer le son. On va voir que c'est assez simple aussi. Donc vous pouvez voir que j'ai un objet Sound ici qui me joue une audio source à, qui est en Play on Awake, donc qui se lance dès le départ avec un loop tout simplement. Quelque chose d'assez classique évidemment pour aller chercher vos sources audio. Ça dépendra de comment vous avez programmé votre jeu. Mais en tout cas ici, on va faire quelque chose de très simple. On va retourner au niveau du canvas, du panel... Et on va tout simplement ici euh, dans le panel ajouter un UI euh, slider donc je prends mon slider si je le trouve là dedans voilà j'ai mon slider je vais le positionner à peu près ici en dessous hein, voilà pour que ce soit assez propre euh, je vais changer aussi je vais dupliquer en faisant CTRLD TXT resolution je vais l'appeler TXT volume et euh, je vais le descendre de manière à ce qu'il soit sur la même ligne ici et je vais écrire dedans volume alors maintenant euh, bah, on va s'occuper de ça alors c'est assez simple parce que si vous voyez alors ces contrôles drop down slider pour ceux qui ne le savent pas je vous encourage à aller voir mon cours complet sur Unity, euh, vous allez voir que tous ces contrôles ils sont abordés en détail un par un, tous les contrôles existants d'ailleurs dans l'UI et pas que, aussi tout ce qui est la gestion des grilles et tout ça, la mise en page mais ici sur un court tuto je ne peux pas euh, aller en profondeur donc je vous encourage vraiment à aller voir ce cours donc au niveau du slider c'est un contrôle assez simple on peut voir ici qu'on a une valeur qui va bouger ici, qui va être entre 0 et 1 et ce qui tombe bien parce que évidemment l'audio source, si vous regardez, d'ailleurs je vais le mettre ici à fond, hein, à 1, au niveau du volume, si on va voir au niveau de l'audio source, on va pouvoir euh, se rendre compte que en fait, le volume qui est ici, c'est pareil, c'est 0 et 1. Donc c'est parfait, ça va être assez simple de gérer ça. Donc euh, bah c'est parti, on va aller au niveau du script maintenant et on va modifier les choses. Alors, on aura besoin évidemment encore une fois d'intervenir ici sur quelques variables, donc je vais prendre euh, ici une variable publique qui va être audio source, qui va être l'audio source en question. Encore une fois, je ne m'embête pas, ici on, je prends des variables publiques, c'est plus rapide. Donc je vais l'appeler audio source. Euh, et euh, j'ai besoin encore une fois du contrôle 8 slider, donc j'ai un, un, une variable de type slider que je vais appeler slider tout simplement en minuscule. Voilà, comme ça ce sera assez simple. Alors en minuscule, c'est assez embêtant parce que c'est une variable publique. Alors, euh, bon, on va le laisser comme ça, bien qu'ici on devrait mettre un S majuscule. Et d'ailleurs pour l'audio source aussi, mais comme... C'est les mêmes noms, je ne peux pas. Enfin bref, vous aurez compris qu'ici, c'est pas grand chose. Donc euh, maintenant ce que je vais devoir faire, c'est de nouveau créer euh, une euh, méthode publique qui va gérer ça. Parce que ça va être à peu près euh, similaire. Donc je vais faire ici une public void que je vais appeler euh, slider change. Cette méthode publique, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais dire que l'audio L'audiosource.volume. En fait, je vais définir la valeur de mon audio source à la valeur du slider. Donc slider.value. Donc vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué une fois qu'on connaît les propriétés. Ensuite, je vais devoir aussi modifier, parce que je ne suis pas obligé de le faire, mais je voudrais que le volume apparaisse à côté de l'écran. Donc je vais ici modifier et je vais devoir créer une autre variable. Donc je vais l'appeler ici, euh, donc elle va être de type texte. Voilà, on va la mettre juste en dessous. Public texte et on va l'appeler txt volume. Cette variable publique, je vais intervenir dessus pour la mettre à jour avec le volume actuel. Donc je vais prendre point texte volume.texte et je vais définir en disant que c'est égal à quoi bah, Je vais réécrire volume hein, dedans et euh, je vais faire un espace et je vais concaténer ça avec la valeur de mon audio source. Donc je vais faire un petit calcul parce que l'audio source.volume, en fait, rappelez-vous, c'est entre 0 et 1. Or, moi je vais faire un style de pourcentage, ici c'est assez facile si j'arrive à écrire volume. Donc on va tout simplement le multiplier par 100, si j'ai 1 je suis à fond, je suis à 100%, si je vais à 0, 0 fois 100, 0, et si je suis à, à 0.5, je multiplie par 100, ça fait 50, donc 50%. Donc du coup, je n'oublie pas ici euh, de rajouter, et d'ailleurs je vais euh, utiliser toString, alors, pourquoi ou de dire que ce n'est pas nécessaire Parce que oui, en plus, j'ai concaténé ça dans des variables, donc ça ne pose pas de problème. Sauf que euh, le calcul de source est en flotte et je risque d'avoir des virgules. Donc moi, je veux le bloquer à deux chiffres. Donc je vais prendre ici, euh, toString, et en paramètre, je vais passer entre guillemets deux fois 0, ce qui me permettra d'avoir que deux chiffres. Et ensuite, je rajoute, alors je ne me trompe pas, voilà, et ensuite, je rajoute le pourcent qui va bien. Et voilà, j'ai ici mis à jour. Alors j'ai dû oublier une. Euh, là je loue, je ferme. Non, c'est parfait. Donc voilà, ça, ça devrait euh, fonctionner. Alors le gros avantage ici, c'est qu'on ne va pas être obligé euh, de recompiler. Alors. Bien évidemment, euh, ce que je vais faire ici, je vais aller au niveau euh, du script de nouveau, on peut voir que ça attend des champs, donc ça attend mon slider, mon slider je le glisse dedans, le TXT volume je le glisse dedans, euh, et ça attend aussi mon audio source parce que je vais devoir travailler dessus, donc je vais carrément glisser l'objet sound qui contient l'audio source, voilà. Donc on peut voir que tout y est. Donc si maintenant je lance la scène, on peut voir que j'ai bien ici le volume, bon alors ça ne s'écrit pas, c'est normal, ça on va remédier à ça, et quand je le bouge, on peut voir que ça ne fonctionne pas. Ah bah oui, tout à fait. J'ai encore oublié une étape. C'est évidemment il faut intervenir sur Slider. Excusez-moi, vous voyez que j'étais un peu trop vite. Pareil, On Value Change, bah on va devoir ajouter ici l'objet, donc le canvas de nouveau. Et on va aller chercher not script option et on va aller chercher cette méthode publique qui est slider change voilà excusez moi ça devrait fonctionner un peu mieux maintenant donc si maintenant je déplace le slider on peut voir que j'ai bien ici le son qui baisse notamment au niveau du volume général ici dans mes oreilles mais on peut voir que j'ai bien le pourcentage qui s'écrit donc je peux aller ici à 0 alors vous pouvez voir que j'ai un petit souci ça c'est normal regardez si je clique là ça va si je clique là ça va plus alors ça c'est juste de la mise en page regardez au niveau du txt ici son champ faudra le retailler parce que en fait, il passe au dessus et je peux pas cliquer du coup donc on va faire tout simplement comme comme ça voilà, là je suis pas embêté parce que c'est un menu drop-down, mais euh, voilà. On, on a pu voir aussi que ça se lançait pas au démarrage. Alors c'est bien ici euh, à 100, mais euh, moi ce que je voudrais c'est que ça met un jour le volume. Donc ce qu'on va faire aussi, on va aller ici, on va lancer cette méthode public slider change au start tout simplement. Donc on va ici aller chercher la méthode start, et d'ailleurs, comme il a qu'une ligne, on va faire plus court au niveau de l'écriture. Voilà. On va lancer maintenant euh, Slider euh, Change. Voilà. Alors, c'est Change, il me semble. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur Slider Changer, génial. Oh, ça, c'est pas bon. On va enregistrer, voilà. Slider Change. Voilà, c'est bon. Donc, comme ça, ça me lance normalement. Euh, alors, j'espère que ça n'a pas été modifié ici au niveau de ça. Oui, vous voyez, Missing Option, j'ai changé le nom. Donc, on va devoir le resélectionner. Slider Change. Voilà. Donc, si maintenant, je lance on peut observer que j'ai bien volume 100% dès le départ et je peux ici euh, modifier le volume sans aucun souci. Donc vous aurez compris que ce serait très, très facile de créer un bouton mute pour muter le son. Euh, évidemment si vous avez euh, plusieurs ici euh, volumes, on pourrait dire volume euh, ambiance sonore, on pourrait ensuite choisir euh, plutôt les effets du jeu, euh, les effets du personnage etc. Et pareil au niveau de la résolution on pourra en mettre beaucoup plus que ça. Donc on va refaire un petit essai mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en euh, faisant un build directement et en pour pouvoir tester de nouveau la résolution. Et d'ailleurs, euh, quelque chose qu'on va faire, c'est bien bloquer le panel ici. Voilà, je relance le build, parce que euh, bah, on va pouvoir tester aussi si euh, tout fonctionne, et notamment avec la partie euh, touche Escape. Bon, il n'y a, a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais euh, vaut mieux tester. Donc on va tester ça ensemble tout de suite. Donc on peut voir que là, je suis bien dans mon jeu. Voilà, j'ai mon personnage, tout ça. Maintenant, j'appuie sur la touche Échappe. Voilà, j'ai bien la résolution qui apparaît. Le volume, ça fonctionne, comme on peut le voir. Il n'y a pas de souci euh, Et la résolution, évidemment, ça fonctionne. Bon là, euh, tant que je clique pas, ça marche pas, mais encore une fois, il faudrait intervenir tout simplement pour scaler directement 1920 par 1080 par défaut, dans mon cas. On pourrait aller la chercher, encore une fois, aller voir la documentation officielle sur la, la classe screen et euh, tout ce qui est résolution. Mais on peut voir que si maintenant je passe en 640 par 80 on peut voir que c'est assez dégueulasse au niveau de l'affichage, donc ça a bien changé de résolution. Et si je passe ici en 1920 par 1080 j'ai bien une résolution euh, plutôt clean. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto va répondre aux questions qui m'ont été posées. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, j'avais un petit peu oublié. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est une manière très simple de vous le présenter. Encore une fois, on peut faire quelque chose de beaucoup plus beau. On pourrait aussi euh, choisir euh, un menu d'options qui arrive avec une animation. Enfin, tout ça est largement euh, graphiquement améliorable. Ici, dans un tuto, vous doutez bien qu'on ne va pas passer des heures à faire quelque chose de joli. En tout cas, maintenant, vous savez euh, gérer un menu d'options. C'est vrai que cette question est souvent revenue, en fait, depuis que Unity a évolué et a supprimé le petit... Euh, le, la petite euh, boîte de dialogue qui permettait notamment de mettre une image du jeu et surtout de régler la résolution et euh, de choisir même si on partait en mode Windows Web ou pas, c'est à dire en mode fenêtré. Alors là c'est pareil, vous pourriez choisir aussi de gérer le mode fenêtré au niveau de votre jeu. Ce serait assez simple, il suffirait au niveau du script, ici, euh, bah, tout simplement de passer True à False, ce qui permettrait d'avoir un mode euh, Windows Wed, c'est-à-dire que vous serez en mode fenêtré dans votre jeu. Vous n'êtes pas obligé de jouer uniquement en, en haute résolution et vous pourriez d'ailleurs le gérer ailleurs que dans la scène de jeu. Là, je gère dans une scène de jeu parce que c'est plus pratique, mais vous pourriez faire un menu euh, de jeu euh, au démarrage, vous pourriez choisir de partir en mode fenêtré et ensuite de basculer en full screen. Tout ça euh, est vraiment euh, selon vos besoins. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme à l'accoutumée, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la, la, la vidéo. Euh, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye